Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, une série dédiée à la cuisine équipée, placard dressing, qui vous sera en tout cas, je l'espère, très utile. Il vous permettra d'agencer, d'organiser, mais également plein de trucs et astuces et évidemment quelques embûches à éviter. Cette série comporte 16 vidéos, à raison de deux vidéos par semaine à partir du 6 février 2021, on sera même après la mi-mars, et c'est un peu le fondement de notre métier, donc via deux grands volets, la cuisine équipée d'une part, placard et dressing d'autre part. Alors l'année 2021, il y aura très très peu de salons, en tout cas des nouvelles qu'on a reçues. L'année 2020, il n'y en a pas eu beaucoup, mais on s'est quand même dit avec l'équipe, on allait s'organiser pour vous tourner et vous préparer un outil gratuit sur la chaîne YouTube afin de vous aider, comme je vous disais, à agencer, à trouver des trucs et astuces, en fait, à vous aider dans le choix de votre cuisine équipée. On se retrouve le 6 février 2021 sur YouTube. À bientôt. Ciao